Pour moi, ce n'est jamais une procédure systématique. Par contre, il peut m'arriver, en fonction du contexte médical, des symptômes d'une découverte lors de l'examen, d'aller plus loin en demandant à la personne de se déshabiller.